Un philosophe et historien français, Michel Serres, écrit dans le tiers instruit qu'il n'y a pas d'apprentissage sans exposition, souvent dangereuse, à l'autre. Nous verrons que ce danger dont on parle peut prendre différentes formes. La curiosité et le besoin de découverte font partie de l'identité de l'humain. Puisque les hommes se sont rassemblés en différentes communautés dont les mœurs sont différentes, naturellement, l'on a voulu les découvrir et en apprendre plus sur elles. Cet apprentissage des autres cultures se fait à travers une exposition à l'autre, celui qui est notre étranger et même souvent notre opposé. Mais cette exposition est-elle toujours dangereuse Et incarne-t-elle encore une dimension hasardeuse de nos jours Nous savons donc que l'apprentissage de l'autre se fait à travers son observation ou une entrée en contact avec lui, ce qui peut, et qui a, souvent provoqué des conflits. Effectivement, chacun sur cette terre ne vit pas la même expérience, ni n'a le même vécu. Nous n'avons pas la même représentation du monde. C'est la pluralité des cultures. Certains prennent leur culture comme référence absolue comme toutes les autres, comme le fait Louis-Antoine de Bougainville. on dit que c'est de l'ethnocentrisme. D'autres, comme les philosophes des Lumières, pensent qu'il faut juger une culture à partir d'elle-même car elle est unique. C'est le relativisme culturel. Tout au long de l'histoire de l'humanité, nous nous sommes représentés ce monde afin de pouvoir nous le rendre présent, à partir d'une pléthore de récits, de cartes ou de peintures. C'est pourquoi au XVe siècle, Christophe Colomb a pu découvrir l'Amérique en voulant se rendre aux Indes. On ne peut pas se représenter le monde d'une seule manière, avec notre unique expérience personnelle, car le dit monde a connu, connaît et connaîtra une grande diversité d'événements. Cela fait écho au relativisme culturel des Lumières. On ne peut pas dire qu'une culture est correcte ou incorrecte, normale ou anormale, car nous la considérions alors du point de vue de la nôtre et non pas d'un point de vue dit « neutre ». La découverte de l'altérité s'est-elle toujours faite à travers une observation, un jugement ou encore une imagination non biaisée de l'autre En fait, non. Le colonialisme, dont le poète martiniquais Aimé César parle, nous le prouve bien, puisque les suprémacistes blancs ont jugé les hommes noirs inférieurs à eux et les ont réduits en esclavage. Dans l'essai des cannibales, Montaigne nous explique que les cannibales faisaient prisonnier tout étranger entrant sur leur territoire, qu'il soit pacifique ou non. Si cet étranger n'acceptait pas son tort, les cannibales le tuaient promptement et le mangeaient. Cela fait référence à la notion de barbare, qui désigne soit l'homme violent, soit l'homme dont les mœurs sont différentes des nôtres. Et comme le disait Claude Lévi-Strauss, le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Dans Le Syndrome d'Ulysse, que Santiago Gambo a publié en octobre 2009, les immigrés, dont le personnage principal Esteban, sont exposés à la dureté d'un pari cruel et misérable. Ils sont étrangers, Pauvres, souvent maîtrisant pas ou peu le français, ce qui les met dans une position d'infériorité par rapport aux français, comme on peut le voir dans la relation d'Esteban et de Sabrina. Cette exposition à l'autre, qui est ici une allégorie de la France et qui évoque les français, est dangereuse, car les étrangers sont sur un pied d'inégalité et peinent à être maîtres de leur propre vie. Ils sont venus à Paris pour mieux vivre et ont été vite déçus. Dans Les Misérables, un film de la Gilly qui paraît en 2019, Stéphane Ruiz, joué par Damien Bonnard, est un nouveau policier qui se trouve confronté à la réalité des banlieues parisiennes et à leur relation avec la justice. La citation de fin, « Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni de mauvaises herbes, ni de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Nous fait penser qu'il n'y aurait pas de danger dans l'exposition à l'autre si nous étions cultivés ou éduqués différemment. Pour résumer le tout et répondre à la question du début, oui, l'exposition à l'altérité est dangereuse, même aujourd'hui, à cause de l'hétérogénéité de nos cultures, ainsi que de nos appréhensions et préjugés par rapport à l'autre. Mais, si nous arrivons à juger ce qui est étranger à nous avec une certaine neutralité, alors cet apprentissage des autres cultures sera plus sûr et sans hasard.